Bonjour les amis nous sommes le dimanche 26 avril 2020 donc toujours en période de confinement ici à Tenerife. Alors on analyse les marchés donc le Dax ici. Euh, pas de très gros changements à long terme sur le, sur le Dax, on a vu la semaine passée Bon, ça, ça a stagné. Ici on est donc avec des bougies d'une heure et on voit vraiment une zone qui de, de range qui s'est dessiné Donc euh, si on trace ici entre les plus hauts et les plus bas ben on va voir donc qu'on a une zone ici, le marché qui reste dans cette zone-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ben ça, peut, ça peut durer longtemps bien sûr et le marché peut très bien casser vers le haut comme vers le bas. Donc a priori euh, c'est ce qu'on peut penser euh, d'un marché comme cela et personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer. Bon la situation économique n'est pas bonne, euh, la France va aider Air France à hauteur de 7 milliards d'euros donc c'est énorme pour que la compagnie aérienne française ne fasse pas faillite. Il y a beaucoup de, de sociétés qui sont en grosse difficulté. Et la reprise ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça c'est clair que c'est petit à petit que les choses vont pouvoir repartir. Le tourisme ici à Tenerife, bien sûr, ce sera très lent aussi. On ne sait pas si on pourra rouvrir aux étrangers avant la fin de l'année. Donc tout ça va dépendre de, de l'évolution donc euh, du coronavirus. Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague ou bien est-ce que euh, tout va aller bien On ne sait pas du tout. Donc la situation économique euh, actuellement n'est pas brillante. Euh, on voit qu'on a eu un rebond ici parce qu'il euh, y a eu un soutien de la Fed donc euh, pour soutenir les marchés et on a vu le DAX et comme euh, d'autres marchés donc on, on fait un rebond assez important. Nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est de voir si le marché va euh, remonter beaucoup plus donc si on va sortir de cette zone de range. Ou bien si on va casser et descendre, redescendre sur les 8000 voire plus bas. Donc qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à l'heure actuelle ben, Peut-être que le, la semaine qui va commencer à partir de demain ce sera la même chose, on va rester dans cette zone de range ou bien ça va casser. Ça malheureusement personne ne peut le prédire, pas moi plus qu'une autre personne. Après on peut analyser avec les indicateurs, donc si on met quelques indicateurs comme par exemple ici euh, on peut mettre les moyennes mobiles plus des Bollinger et les bougies Ekenashi. Bon ben on voit un petit peu où on se situe, on a la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 7 donc on voit très bien le marché euh, qui est remonté ici le long de, de la moyenne mobile 7 et puis on a eu une hésitation et là quelques bougies rouges et on repasse sous la moyenne 7. Alors qu'est-ce que ça veut dire Bon on va arriver sur, le, sur le, la moyenne mobile ici centrale des bandes de Bollinger, possible que ça remonte ou possible que ça casse. Maintenant si on rajoute à ça euh, donc, euh, l'indicateur euh, Ishimoku que j'aime beaucoup, donc vous savez que, que j'utilise également Ishimoku. Ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit Donc, si je rajoute euh, Ishimoku, voilà, et bien là, on voit que le marché va taper quand même un nuage qui est assez conséquent et très souvent. Avec l'expérience qu'on a de cet indicateur, eh bien c'est difficile pour un marché de casser un nuage, surtout s'il est gros. Ça arrive, mais on est quand même en utilité de temps un jour. Et il y a une probabilité assez forte qu'à l'approche de ce nuage Ishimoku, on ait une baisse du marché. Donc voilà moi ce que je vous en parle depuis plusieurs semaines. Ce nuage Ishimoku c'est quand même un mur contre lequel va se fracasser le marché. Donc est-ce qu'il aura suffisamment de punch pour aller rentrer dans le marché voire le, le casser parce que ce niveau ici le haut du nuage c'est également on est proche des, des 50% euh, donc de retracement de Fibonacci. Donc si on met les euh, Fibonacci, donc par rapport euh, au mouvement qu'on a eu ici, eh bien on arrive pile donc au 50 de retracement euh, de Fibonacci. Donc c'est un niveau très très important. Euh, Est-ce que le marché va arriver à atteindre là On a cassé les 38,2. Est-ce qu'on va aller sur les 50 En tout cas, probable qu'on si on si on repasse les 50 que ça va pas se faire d'une traite. Donc, il y aura ici un niveau très important sur lequel va probablement rebondir plusieurs fois le marché avant de casser. Ça, c'est une probabilité importante. Si le marché rentre dans le nuage, mais vous voyez quand même, ça va prendre quelques jours. Ou bien, on va avoir dès le début de semaine, on peut avoir déjà le marché qui redescend. Donc. On ne peut pas vraiment prédire ce qui va se passer mais en tout cas il est clair que dans cette zone-là il faut surveiller les extrêmes et euh, profiter donc des, des trades à court terme donc du scalping. Maintenant quand vous avez une bougie comme ça, ça semble peu mais sur une journée vous avez quand même des mouvements très importants. Si on se met en 4 heures, ben en 4 heures vous voyez quand même qu'on a des, des bougies de 4 heures qui successives. Donc vous voyez très bien, donc on a le 50% ici, le 38,2% ici. Donc ça fait quand même des, des, solides, des solides mouvements, hein, des journées totalement baissières, des journées totalement haussières. Donc il faut bien aussi essayer de prendre du recul quand vous tradez, ne pas vous focaliser en vous disant voilà moi je, le matin vous pensez que le marché va descendre, et donc vous vous trouvez ici vous dites le marché va descendre, il va descendre et le marché il fait exactement l'inverse, il remonte et alors vous avez un, un biais baissier alors que le marché monte. Donc il faut de temps en temps prendre du recul, aller sur des unités de temps plus longues ou plus courtes et regarder votre graphique, chercher un petit peu est-ce que je ne suis pas en train de, de me planter parce que vous pouvez faire des, des scalps à court terme gagnant contre-tendance mais si vous le faites dans le sens de la tendance vous gagnerez beaucoup plus. Et vous pouvez peut-être faire des trades beaucoup plus longs donc si vous êtes dans le sens de la tendance. Donc faites attention à cela, vous pouvez avoir un biais euh, qui, est, qui est faussé par vos, votre idée euh, que vous avez en début de journée. Donc de temps en temps faites le point et euh, regardez bien les extrêmes, regardez bien si vous n'êtes pas sur le bas du range ou sur le haut du range. Et soyez attentif à ça. Après donc euh, sur des unités plus courtes ben vous pouvez avoir bien sûr des, euh, toutes sortes de mouvements mais des mouvements intéressants. Donc vous voyez ici on passe du 4 heures en 1 heure. le sommet du ranch est là, le bas du ranch est là, on remonte vers un sommet, on redescend vers un bas. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et on parle ici de bougies d'une heure. Donc si vous allez sur des unités de temps plus courtes, donc là ça part un petit peu dans tous les sens donc en 15 minutes vous avez possibilité de faire des trades, des, des beaux trades bien sûr donc de, qui vont d'un sommet à, au plus bas et inversement donc c'est intéressant. Pour ça vous avez tout intérêt à apprendre à utiliser les indicateurs, vous pouvez le faire avec des, des formations en apprenant à utiliser ces indicateurs. Moi euh, je me suis spécialisé dans le, dans le scalping donc dans du très court terme en prenant des, des positions en une minute voire même euh, en dessous d'une de, de minute. Donc c'est très rapide mais on peut gagner comme ça aussi. Après vous pouvez quand vous êtes positif sur une position vous sécurisez votre position et vous pouvez laisser courir le, le marché. Donc vous pouvez faire on va dire 80% de positions en scalping et puis laisser quelques positions ouvertes, mais pour ça il faut apprendre bien sûr à bien interpréter euh, les graphiques, les marchés et les indicateurs qui vont vous aider, euh, surtout si vous êtes débutant. Après avec l'expérience, vous pourrez vous passer de certains indicateurs. Euh, vous pouvez également euh, mettre des indicateurs sur, euh, sur différentes euh, sur différents graphiques. Hein. Euh, si, si vous pensez qu'un graphique est, est, est trop, trop compliqué ben vous faites une deuxième fenêtre avec un, un deuxième graphique et à ce moment-là donc vous, vous séparez vos graphiques. Donc si je fais ceci donc un deuxième graphique voilà je supprime. Donc ici vous voyez on va mettre par exemple simplement euh, on, veut, on peut mettre euh, comme indicateur le stochastique par exemple. Voilà donc le stochastique va vous aider à prendre également euh, des bons traits à court terme. Vous pouvez mettre le RSI, vous pouvez mettre euh, Ishimoku. Donc vous pouvez euh, répartir ça sur, euh, sur différents graphiques et avoir ainsi euh, un, des graphiques Light, plus, plus clair, et vous regardez une fois l'un, une fois l'autre, et comme ça, ça vous aidera à, à prendre les bonnes décisions et chercher donc les points d'entrée sur des unités de temps plus courtes. Donc, vous voyez, le euh, 5 minutes euh, c'est très clair. Vous pouvez aller, moi je les prends sur le, sur le 1 minute, les points d'entrée, et vous avez bien sûr euh, euh, des, des indications claires quand vous savez maîtriser les graphiques. Et euh, également, euh, sur le 1 sur le minute. Donc avec vos autres indicateurs vous aurez donc des indications tout à fait intéressantes. Vous voyez là en 1 minute on voit le marché qui arrive sur le, sur le nuage vert et qu'est-ce qu'il fait ben, Il réagit donc il réagit à la hausse. Vous avez ici le stochastique qui est survendu et là vous voyez qu'il repart à la hausse et ça correspond à l'approche bien sûr du nuage vert. Donc tout ça vous pouvez l'apprendre en maîtrisant bien des, les indicateurs. Vous voyez ici on est sous le nuage rouge, le marché continue de baisser bien sûr. Après donc quand ça devient vert et eh bien là le marché a tendance à remonter. Donc tout ça il faut apprendre, euh, Utilisez les indicateurs si vous êtes débutant. Après avec le temps vous pourrez vous en passer, vous passez d'un certain nombre d'indicateurs mais c'est important. Euh, de ne pas prendre euh, vos décisions sans réfléchir et sans avoir des arguments pour savoir exactement euh, ce, que, ce que va probablement faire le marché. Donc vous avez, euh, vous avez suivi certainement d'autres vidéos de, de ma part. Je vous conseille toujours de suivre des formations parce que si vous ne suivez pas de formation vous allez investir de l'argent et vous avez euh, je vais dire 100% de chance de perdre cet argent dans les 2-3 mois maximum. Alors que si vous investissiez d'abord de l'argent dans des formations eh bien il est clair que vous avez un atout important et bien vous former ça vous permettra de gagner sur les marchés pendant des, march pendant des, des dizaines d'années. Alors qu'il vous faudra peut-être 10 ans pour apprendre à trouver une une solution, une méthode gagnante en trading et vous aurez perdu des milliers voire des dizaines de milliers d'euros en bourse parce que vous n'avez pas pris le temps de suivre des formations ou voulu investir un minimum d'argent. Si vous regardez le prix de mes formations, ben je pense que vous aurez déjà une très bonne base à un prix vraiment très, très intéressant, vous pouvez même payer en plusieurs fois. Donc moi je vous conseille de suivre des formations que ce soit la mienne, une de mes formations ou d'autres formations mais ça va vraiment vous aider à gagner beaucoup plus vite euh, sur les marchés. Donc euh, c'est une activité passionnante que vous pouvez faire bien sûr maintenant en période de confinement. Et à n'importe quel moment. L'avantage du scalping que je recommande c'est que vous n'avez pas besoin de rester toute la journée devant les écrans, vous pouvez, bien, vous pouvez trader un quart d'heure, une demi-heure, une heure à différents moments de la journée et gagner de l'argent comme ça quasiment chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur. Donc si vous savez quand vous devez rentrer dans le marché et ne pas rentrer dans le marché parce que vous avez appris à lire les graphiques et à bien utiliser des indicateurs et eh bien vous aurez en tout cas en scalping un taux de réussite très très élevé. Donc moi c'est ce que je vous conseille, formez-vous et là vous allez comprendre les marchés, vous allez pouvoir faire des analyses et vous pourrez comme moi donc arriver à gagner de l'argent régulièrement sur les marchés et surtout pouvoir faire des analyses intelligentes. Donc si vous n'avez aucun, aucun indicateur, ben, très difficile euh, de savoir euh, ce que va faire le marché si on supprime ici tous les indicateurs euh, que vous n'avez aucune formation. Donc très difficile même si vous supprimez ici les, les bougies Ekenashi euh, euh, donc c'est très difficile. Donc voilà. Si, vous, si on supprime celui-ci aussi donc l'indicateur stochastique, ben je donne euh, une personne qui commence en bourse, qui se lance en bourse et qui peut prédire euh, ce que va faire le marché et comment, euh, comment le marché va se comporter dans les minutes qui suivent, dans les secondes qui suivent ou dans les heures qui suivent. Ben là je veux, bien, euh, je veux bien parier avec cette personne qu'il a très peu de chance euh, d'arriver à gagner de l'argent sur le marché et que ce serait vraiment une erreur pour lui d'investir de, de l'argent sur les marchés sans avoir aucune formation. Donc si vous, vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde, euh, bah allez-y mais vous verrez très rapidement qu'en en investissant de l'argent réel, vous avez très peu de chances de réussir si vous ne maîtrisez pas certains indicateurs. Et vous voyez bon, un, un marché vierge comme ça avec simplement des bougies japonaises Bon, vous avez très très peu de chances euh, d'avoir euh, une réussite. Donc il y a des gens qui disent oh, « Moi euh, c'est à l'intuition que je traite ». Là un marché comme ça, un trader expérimenté qui a 10 ou 15 ans euh, d'expérience il pourra gagner sur les marchés mais un débutant euh, il a zéro chance de, de réussir sur les marchés, de gagner de l'argent comme ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est formez-vous, Investissez de l'argent d'abord dans les formations avant d'investir de l'argent sur le marché. Voilà j'espère que je vous ai aidé, que mes conseils vous aideront et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner votre avis, à me poser éventuellement des questions. Si vous souhaitez donc suivre des formations, ben je vous conseille de suivre d'abord des formations au scalping parce que ça vous permettra de gagner tous les jours et puis d'apprendre à faire des trades plus longs mais en sécurisant vos positions. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.